Aujourd'hui, je mange les restes. Les restes d'hier. Donc, ça, c'était euh, une, euh, une viande d'avant. Avant, avant, je pense, il y a deux jours. Et ça, c'était hier, les filets de porc. Euh, J'ai fait un petit peu de guacamole avec mon pain euh, keto. J'ai mis un petit beurre. Aujourd'hui, c'est un jour euh, keto régulier. Donc, je peux me permettre de prendre du beurre. Euh, de l'avocat, voilà, et j'ai même pris un petit peu de, de plantain. Ça va pas faire exploser mes macros, donc c'est correct. Yami, pour le dîner ce soir, je vais faire la lasagne, mais ça, ce sont les feuilles de lasagne pour euh, le restant de la famille. C'est avec euh, les pâtes comme ça donc ça c'est beaucoup de glucides on peut voir ici que euh, pour 4 lasagnes on a 62 grammes de glucides Donc c'est énorme alors j'ai vu euh, sur euh, youtube une version euh, keto et carnivore en plus et c'est ça que je vais tester en fait je n'ai jamais Tester cela, c'est aujourd'hui que je vais tester. Donc, on a ici environ 100 g de poitrine de poulet cuit. Donc, ça, c'est le poulet, la poitrine de poulet. Ça, c'est environ 30 g de fromage mozzarella et le blanc d'œuf. On va mesurer ici, donc deux tiers. Donc, ça, c'est un tiers. On va prendre ça deux, un tiers fois deux et un petit peu de sel. Donc, on va tout mixer et on va étaler. Ici, cuire au four pendant 7 à 8 minutes. Et quand ça sera cuit, on va découper sous cette forme et on va cuire notre lasagne. Je vais cuire euh, la mienne ici et pour le restant de la famille là-bas. Donc, souhaitez-moi bonne chance. On espère que ça va bien réussir. Voilà. Je me demande si ce contenant n'est pas très grand. Je me demande, je suis pas sûr. En fait, je vais voir. Donc, voilà. Euh, finalement, j'ai mis dans ce euh, cette plaque papa, qui est plus petit. La recette dit euh, 11 x 17. Bon, je sais pas si ça c'est 11 x 17, mais je pense que ça va faire l'affaire. Ça couvre bien. Et je pense que ça va bien aller. Voilà ce que euh, ça donne. Je trouve que c'est un petit peu épais. La prochaine fois, je vais faire dans un moule, euh, dans une euh, un plateau un peu plus grand, légèrement plus grand. Pour que ça ne soit pas trop épais. Mais voilà ce qu'on a. Donc, je vais découper ici en trois je vais découper en trois et ça va être les étages quoi de la lasagne Voilà. Prêt pour le montage euh, ici donc je vais mettre euh, la lasagne pour le reste de la famille avec ses feuilles de lasagne et la version qui est autre ce sera ici j'ai découpé euh, au milieu j'ai encore coupé au milieu pour que ça soit un peu fin hein, parce que je trouvais que c'était euh, épais c'était vraiment épais donc maintenant ça me semble bien j'ai le fromage là j'ai mon mélange de ricotta oeuf, et côté euh, fromage qui est à un cotage un oeuf là et j'ai ma sauce ici je prête. donc je vais faire le montage maintenant on se voit après Voilà dans les deux versions, la version non keto et la version keto. On va mettre au four à 375 degrés Fahrenheit et euh, ça va mettre, euh, je pense, 45 minutes. 45 minutes et ce sera prêt. Mais la version keto, je vais peut-être l'enlever avant. Donc, je vais voir. 45 minutes, c'est trop long. Donc là, à 30 minutes environ, j'ai enlevé. Donc 30 minutes, c'est largement suffisant pour la, la lasagne, pour que la lasagne. 25-30 minutes, je dirais. 45, c'est trop long. à 375 degrés. Donc, voilà le rendu final de notre lasagne keto. On va attendre que ça se refroidisse un petit peu. On va mettre sur le plat et on va pouvoir déguster. miami Alors, voilà le rendu final de notre belle lasagne. J'ai coupé en deux. Je pense que ça peut faire deux portions pour moi. Donc, voilà. miami on va faire le test. Test. Alors nous allons faire le test du goût. Test. -test. Et comme je disais, c'est la première fois que j'essaye euh, cette feuille de lasagne euh, carnivore avec, comme vous avez vu, le, la partie de poulet, le blanc d'œuf, fromage, oui, fromage mozzarella. Donc, je vais voir si c'est bon. Et je vais être honnête, si c'est bon ou pas. Je hum, c'est chaud. Ça a le goût de la lasagne. Hum. C'est bon. C'est pas le même goût que les pâtes, évidemment. Mais je pense que c'est un peu mieux que ce que je fais d'habitude. Parce que quand je prépare la lasagne, d'habitude, pour moi, j'utilise zucchini. Donc je coupe le zucchini en tranches et à la place des feuilles de pâte, de lasagne je mets ces zucchini là donc ça c'est une bonne alternative et là bon c'est bourré de viande on peut dire que c'est carnivore parce que euh, la feuille ici c'est fait avec la poitrine de poulet avec la viande hachée donc c'est totalement carnivore là il n'y a que le fromage mais le fromage ça peut aussi être un petit peu carnivore le fromage <rire> donc et à ceux qui font carnivore, qui mangent le fromage. Donc, c'est une bonne alternative. Je ne suis pas sûre que je vais finir ce morceau quand même. Parce que les protéines, ça cale. Ça cale et je, je sens vraiment que c'est c'est très riche en protéines. Et ça, ça, ça, va, ça, ça risque de me remplir très très vite. Je vais peut-être probablement manger la moitié. Mais c'est sans souci. Je pourrais encore manger demain. Demain, c'est un jour... Euh, de keto carnivore je pense non protéines par modify fast hum, peut-être ça sera beaucoup de grains pour un jour de jeunes protéines modifiées mais on verra donc c'est ça c'est cette alternative de pizza donc de cette pâte euh, à la poitrine de poulet, si je peux dire, qui peut remplacer les feuilles de lasagne régulière et qui fait en sorte qu'on réduit les glucides du Le sucre. Donc, c'est ça. J'espère que cette journée vous donne des petites idées. C'est une journée qui est au régulier et c'est une idée. Les feuilles de lasagne, vous pouvez remplacer avec du zucchini, comme j'ai dit, ou alors cette, cette recette que je viens de faire. Il y a d'autres qui font aussi des feuilles avec la farine d'amande, qui font il y a vraiment plusieurs recettes qu'on peut trouver dehors et ça en tout cas c'est très très riche en protéines et c'est bon donc c'est tout pour cette journée journée 7 j'espère que ça vous donne des idées si vous n'êtes en pas encore abonné n'hésitez pas à liker, à vous abonner à partager à partager à une personne à qui ça pourra intéresser et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon a bientôt Bye bye